Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un cross raté mais qui était quand même une super journée de vol. J'ai passé à peu près 6 heures en l'air, c'était vraiment cool. Euh, on est parti de Mont-Lambert et puis on est monté euh, sur la Combe et sur le Mont Charvet. Euh, on transite gentiment vers le col du Fresne euh, pour aller taper sur l'Arcluse. Alors on le fait en plusieurs petites étapes. à l'Arcluze et on se laisse glisser vers le nord. Alors moi, à cet endroit-là, je connais pas le passage de Rochetors. C'est un endroit où je suis jamais passé. Euh, mais je serre un peu les fesses lorsque je passe Rochetors parce que je ne savais pas que roche était en deux parties. Regardez ça je me fais plomber mais c'est pas grave, on remonte pour aller à grand roc et on enchaîne. On arrive au col du tamier, on traverse le col du tamier à partir de 2000 mètres environ. Et là on arrive sur la dent de cons. Je vais traîner un peu sur la dent de cons comme vous voyez parce que euh, je vois des ailes au-dessus de moi et je suis pas super confiant sur le passage euh, vers les aravis alors qu'il n'y euh, a pas de raison. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre, je perds mes 13 minutes là et bah, je transite euh, en prenant les petites bulles de passage. Ça remonte très bien en, fait, en arrivant sur les aravis. J'ai pas énormément d'images au final parce que euh, bah, j'étais un peu craintif euh, avec la caméra, la gestion de la caméra, la gestion de la concentration. Tout ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Euh, donc euh, j'ai pas filmé énormément pendant ce vol à, à grand regret. Mais voilà les quelques images que j'ai pu rassembler. On enchaîne les aravis et là j'arrive sur le col des aravis il y a evolène qui est en dessous de moi je l'encourage pour qu'elle puisse bien monter je pense qu'elle va, elle, elle, sera bien remontée parce que je vais la recroiser en vol à la suite je traverse le col des aravis et là je trouve une catapulte pour remonter la pointe des, la pointe des verres et la balma euh, et enchaîner toutes les, euh, les combes des Arabies en fait. Et au moment de passer le mont Charvet, le deuxième mont Charvet, celui des Arabies donc, je demande en radio où est-ce que les autres sont passés en face-ouest, et ils me disent à peu près 200 mètres avant la pointe percée. Et là moi j'ai quand même un doute, je continue à m'avancer vers la pointe percée, et euh, je vois que je passerai pas en face-ouest. Donc je fais demi-tour à cet endroit là, et là je me fais complètement plomber, plomber sous le Charvet en face-est. Euh, ça fait déjà un bon moment qu'on vole, euh, je ne connais pas du tout ce coin-là, je n'ai jamais foutu les ailes, euh, donc euh, je me fais complètement plomber, s'il y a une énorme combe euh, qui est encore tout en neige, je putain, il faut que je m'échappe, il faut que je m'échappe de cet endroit-là », et je file en direction de Salanches, en fait et j'arrive sous les quatre têtes et je me dis mais comment je vais revenir en arrière comment je vais passer en face ouest j'ai un énorme nuage euh, à, au niveau de la, teinte, la pointe percée euh, et avec ma petite mauvaise expérience récente avec les nuages je me méfie particulièrement je contourne un peu le nuage et je prends euh, encore vers le nord le petit colu juste sous la pointe de belachat et là euh, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai probablement mal géré mon plan de vol à cet endroit-là. Je vois une espèce de petit colu, il y a un énorme venturi qui m'empêche de passer ce colu et en fait j'aurais bien aimé m'appuyer sur, euh, bah, sur cette face euh, et malheureusement, euh, bah, ça n'a pas été le cas. Euh, je me fais plomber jusqu'à poser euh, à cet endroit-là, paumé, euh, au nord du Grand Bordant. J'ai pas filmé cette partie-là, j'étais assez déçu. Euh, mais je me suis dit, bon, bah, c'était quand, quand même un vol super sympa. Ça fait un vol de un peu plus de 60 km, donc c'est quand, quand même cool. Là, il euh, n'y a personne, rien. Euh, je plie donc mes affaires et je cours en bas jusqu'au jusqu grand bordant. Donc je fais du stop et euh, en quatre phases de stop et de course à pied, euh, je trouve quelqu'un qui me remonte euh, jusqu'au décollage de plan fait. gentiment au dans de l'enfant euh, ça se passe plutôt pas mal mais je vois toujours des ailes au-dessus de moi donc je me dis bah, je pourrais gagner 300-400 mètres de plus mais au final euh, bah, je transite quand même sur, euh, sur le roc des bœufs et je me suis annoncé en radio et je retrouve Evolène euh, en l'air, qui est devant moi. Moi, j'arrive sur le roc des bœufs. Ça fonctionne, mais je le raccroche très très bas. Je le raccroche vers les 900 mètres euh, tout juste. Donc je suis obligé de, de travailler un peu pour pouvoir bien remonter jusqu'à la tête du roc des bœufs. Euh, et là, je trouve un thermique qui me décale. Ça me permet de traverser vers le charbon et la dent des portes. J'enchaîne et je vais au Trello. Euh, je connais pas du tout non plus ce coin là, mais j'ai Volène devant qui est passé elle par le Julio, euh, arrivé sur la dent de Pleuven et a transité vers les 2400 mètres. Moi je trouve pas grand chose donc je transite à partir de 2050 mètres. Heureusement je retrouve encore un petit truc euh, en vallée euh, au moment où j'attaque et je retrouve l'arête de la dent d'Arcluse, ce qui me permet enfin de boucler mon vol. Et je vais finalement atterrir ah, Mont-Lambert. Alors il est 19h30, donc je n'ai pas pu déclarer cette deuxième partie de vol à cause du couvre-feu, mais tant pis, c'était quand même une bien belle journée. 2h30 pour rentrer de, de plan fait et 3h30 à peu près pour. Euh, aller jusqu'au Grand Bornand. Ça m'aurait fait un très très beau triangle, ça aurait fait mon premier 100 km si j'avais pu boucler, mais malheureusement, les joies du vol libre ont fait que bah, ça n'a pas été le cas. Mais au moins, j'ai défriché toutes les facettes des Bauges et euh, des Aravis, donc ça m'a permis déjà de, de prendre connaissance et de tâter le terrain sur ce côté-là pour tenter euh, des plus beaux vols et des plus gros vols la prochaine fois. Soit on gagne, soit on apprend, c'est ce qu'on me dit toujours. Donc euh, aujourd'hui, j'ai appris, j'ai pas gagné, mais j'ai appris. À la prochaine, ciao!